Je suis Françoise Genova, je suis astronome, directeur de recherche au CNRS et je m'occupe depuis longtemps du partage des données scientifiques. D'abord dans ma discipline et ensuite ça s'est étendu à plus ou moins l'ensemble des disciplines scientifiques. Je participe depuis le début à l'aventure de la Research Data Alliance et je suis actuellement avec Francis André, le coordinateur du nœud national RDA France depuis le 1er mars de cette année. L'Alliance pour les données de recherche, la Research Data Alliance, c'est une organisation internationale qui a été fondée en mars 2013 par la Commission européenne, la NSF des États-Unis et le gouvernement australien. Cette organisation est là pour faciliter le partage des données de recherche et construire des passerelles qui sont à la fois technologiques et sociologiques pour faciliter ce partage des données. Euh, la RDA est pilotée par son conseil qui est assisté d'un comité de conseil technique et d'un comité de conseil des organisations et évidemment assisté de son secrétariat. Les membres de la RDA sont invités à proposer des groupes de travail et des groupes d'intérêt pour discuter et travailler sur tout sujet qui a à voir avec le partage des données de la recherche. C'est très simple, il faut aller sur la page d'accueil de la RDA et cliquer sur le bouton « Registration ». Il faut donner quelques renseignements sur soi-même, et approuver les principes de base de la RDA, qui sont simples et qui ont un sens, ouverture, consensus, équilibre, harmonisation, pilotage par la communauté, but non lucratif et neutralité technologique. En juin 2018, actuellement, il y a plus de 7000 membres de la RDA qui viennent de 143 pays différents. Les organisations peuvent aussi devenir membres de la RDA en payant un coût d'adhésion qui dépend du nombre de leurs membres. L'adhésion individuelle est gratuite. La source principale d'information sur la RDA, c'est son site Web, euh, sur lequel on trouve toutes les informations sur les groupes de travail, les recommandations, les réunions. Le nœud national RDA France a été créé dans le cadre du projet européen Actuel, en mars 2018, il a créé une page web en français qui se trouve sur le site RDA lui-même, une liste de diffusion et de discussion, et nous avons aussi traduit un exposé sur la RDA qui contient des informations résumées très utiles, qui s'appelle RDA in a nutshell, qui est devenu RDA en bref. RDA en bref est disponible sur, le site, sur la page RDA.